Aujourd'hui, je veux vous montrer comment utiliser Jamboard pour travailler en équipe avec vos élèves. Et en plus de ça, je veux rajouter comment utiliser les arrière-plans de Canva dans Jamboard, qui sont déjà là, qui sont déjà créés, puis on peut utiliser des modèles qui sont créés dans Canva. Donc, pour ça, je vais aller euh, me diriger dans Canva. J'ai deux façons euh, où je peux, euh, je peux euh, aller chercher des arrière-plans. Ici, dans le site des compétences numériques, euh, dans euh, justement dans l'onglet Canva, j'ai déjà fabriqué ici plein de euh, modèles qui sont possible d'utiliser. Donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est aller ici dans Arrière-plan Jamboard. Donc, ça va nous amener à cet endroit-là. On pourrait aussi décider d'aller dans le site Canva et aller dans la recherche, écrire arrière, « arrière-plan », vous voyez, Jamboard est déjà là. Donc, euh, j'ai décidé tantôt, euh, en regardant, que euh, ça me tentait de leur faire faire un remue ménage aux élèves. Donc, je clique juste ici. Je n'avais pas le goût nécessairement de changer... Euh, euh, la structure, les couleurs et tout ça. Donc, euh, j'ai décidé de l'utiliser tel quel. Donc, euh, si j'utilise tel quel, je peux aller tout de suite le télécharger. Sinon, je peux changer les couleurs, je peux changer tout ce que je veux dans le Canva. Euh, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, je vais aller dans Partager, Charger. Et là, je veux ça en image. Donc, je vais télécharger ici. Et je vais le télécharger euh, sur mon ordinateur. Donc, euh. euh je vais faire « Test remue nains. Je vais l'appeler comme ça. Enregistrer. Ensuite, je vais aller dans Jamboard que j'ai déjà ouvert, donc qu'on qu peut aller chercher dans la gauche. Et là, on va aller définir un arrière-plan. Donc, dans, dans Jamboard, l'arrière-plan doit être une photo. Donc, dans les, une, une image, en fait. On doit aller dans les images ici. Et là, sur mon ordinateur, je vais aller faire « Parcourir » et je vais aller chercher mon test que j'avais tantôt. Donc, « Test, remue, méninge. je vais Ouvrir ». Et là, j'ai euh, le fond ici qui est ajouté. Donc, il n'y a pas possibilité de le changer à ce moment-là. Ce que j'ai dit tantôt, c'est que je voulais les faire travailler en équipe. Donc, je vais aller ici « Dupliquer ma page » plusieurs fois. Donc, je veux la, la dupliquer. Euh, J'avais décidé euh, avec un groupe d'une vingtaine d'élèves. Donc, euh, j'en veux, euh, veux euh, huit. Donc, euh, je crois que j'en ai 6 ou huit. Là, ça, six, sept, huit. Là. Je crois bien. Donc, si je vais voir ici, je crois que je vais en ajouter un autre juste au cas où. Donc, dupliquer. Donc maintenant, j'ai euh, mon Jamboard de près pour mes élèves. Je vois que j'ai neuf pages. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller partager euh, mon Jamboard dans Classroom pour que mes élèves puissent aller chercher facilement. Donc, je vais aller dans Partager. Et là, je veux un lien euh, pour euh, les personnes du, la, du Centre de services scolaire des Mélil. Et je veux qu'ils soient aussi éditeurs. Donc, ils vont pouvoir écrire dessus. Je clique sur copier le lien et terminer. Je vais aller dans Classroom. Donc, j'avais déjà préparé dans Classroom un devoir. Donc, remue ménage d'équipe, voir ton numéro de groupe dans le Google Slide. Place-toi en équipe, fais le remue ménage dans le Jamboard à la page de ton groupe. Donc là, je vais commencer par inclure mon Jamboard euh, ici, excusez-moi, avec un lien. Donc, je fais ici, ctrl-v. Et là, mon Jamboard est ici, et là, ce que je veux, je veux qu'il soit modifiable par les élèves. Donc, ils vont pouvoir le modifier. Alors ici, modifiable par les élèves. J'avais déjà préparé un slide dans lequel j'avais distribué mes équipes. J'ai déjà euh, montré une façon de faire des équipes avec la digitale. Donc, j'étais déjà allée dans la digitale euh, ici avec DigiScreen et j'avais créé mes groupes de cette façon-ci. Donc, mes groupes sont ici. Euh, je, peux les refaire, je peux les refaire aussi. Euh, donc là, je viens de, je viens de les canceller. Euh, mais je vais rendre mes, mes groupes et j'indique le nombre de personnes que je veux dans une équipe. Ensuite, je fais valider et ça me donne mes équipes que j'ai prises en photo. Donc, j'ai pris en photo et j'ai inclus ma photo dans un Google slide comme ça. Comme ça, mes équipes. Euh, sont, euh, sont déjà prêtes. Je peux aussi enregistrer mes équipes avec la digitale pour pouvoir, euh, pas mes équipes, mais euh, mes noms d'élèves que je peux reprendre par la suite pour créer d'autres équipes. Donc, ici, je reviens. Les élèves vont aller voir leur numéro d'équipe et ensuite, ils vont aller à la page de travail. Donc, maintenant, je vais enregistrer ce travail-là. Donc, il va être enregistré. Une fois qu'il est enregistré, les élèves, donc je vais aller voir mes élèves ici. Donc, les élèves, on va revenir ici pour être sûr que j'ai le bon test de tantôt. Ah oui, c'est celui-là ici. Donc, les élèves vont pouvoir voir ici, j'ai un, un, un compte ici d'un élève. Donc, les élèves, mettons que mon élève s'appelle William. William va pouvoir voir qu'il est dans euh, l'équipe numéro 2. Donc, il est dans l'équipe numéro 2, ce qui veut dire que William va aller travailler avec son équipe dans la page numéro 2. Donc, dans la page numéro 2, tous les membres de l'équipe vont pouvoir se prendre un Chromebook, par exemple, pour travailler et ici suivre les règles euh, que, qui ont été mentionnées dans le Jamboard que je suis allée chercher comme arrière-plan dans Canva. Donc, c'est une façon de, euh, de fonctionner pour les travaux d'équipe. Si on veut d'aller chercher des arrière-plans, pour pas obligé d'être dans les travaux d'équipe, mais on peut aller chercher des arrière-plans dans Canva et les importer dans Jamboard pour faire travailler nos élèves. Donc, voici une façon de faire avec eux.